J'ai toujours baigné, dire dans le monde des, des bibliothèques. Et en tant qu'étudiant, j'ai toujours été très demandeur de tous les services des bibliothèques que je fréquentais. Je me lève avec euh, la banane. Je sais que je vais côtoyer une équipe de magasiniers vraiment fantastique, hein. des lecteurs euh, habitués, mais aussi euh, sans cesse de nouvelles têtes. Hein. J'ai la sensation de bien avoir fait mon, mon travail quand, à la fin de la journée, tous les lettres que j'ai pu inscrire, à qui j'ai pu proposer des visites, à qui j'ai pu communiquer les ouvrages de la bibliothèque, voilà, s'en sont trouvés satisfaits. Et là, moi, à la fin de la journée, bon, mon job est fait. Il me serait difficile de vivre sans livre, sans bibliothèque. En tout cas, son service, au sens de... Voilà, aller dans la bibliothèque faire la démarche de recherche me manquerait, oui certainement.